Hop là, voilà. Euh, on continue la petite séquence sur le site web avec le site tuc -tuc de UCL en transition. Et Solène qui est ici à ma gauche souhaite améliorer euh, son site. Alors on voit qu'il y a eu un petit souci déjà euh, à mon avis lors du passage en HTTPS. Ici on ne trouve plus l'image. Oui, ouais, hein, sur... Toi, tu les as mmh. Ok. Non, est bien. Alors, il y a un truc bizarre, je regarde juste un truc, comment ça fait que moi, je ne les vois pas bien. Ok, un truc à, à, à creuser, il n'a pas l'air d'être content. Gilles, si tu checkes chez toi, tu vois sur uclréseau tu vois les, les images J'essaye. J'essaye un peu sur Chrome. Oui, moi je la vois. D'accord. Ouais. Alors, euh, toi, ce qui t'intéresse, c'est ce qu'on a vu dans le site de Wokra, Wusembe Krainem. Euh, c'est par exemple... Euh, le bandeau, là. Le bandeau qui bouge. Oui. Ça, c'est, voilà. Okay. voilà, avec une photo, un texte, enfin voilà, comment je peux faire un truc dynamique euh, sur, le tabou... enfin, sur la page d'accueil. Ok, alors typiquement, personnaliser, ça permet, vous voyez en haut le mando, j'ai cliqué sur personnaliser, ça permet de gérer euh, l'aspect visuel d'une page. Et donc ici, je suis sur le site de Walker en Transition, du coup mm -hmm. on va découvrir leurs secrets. Notamment le thème qu'ils utilisent. Donc là c'est catmandu Pro qui est le thème qu'ils utilisent. Et on voit ici que dans ce thème réglage de la page d'accueil voilà euh, voilà Feature Slider donc dans ce thème là ils ont ce slider et alors là ils peuvent dire voilà on veut 4 machin et ils sélectionnent des catégories qui sont affichées et là du coup c'est ils ont créé une catégorie 0 qui s'appelle bannière. Et donc, dès qu'ils publient un article et ils rajoutent la, la catégorie bannière, ça apparaît dans la bannière. Okay. Bien joué. Et donc, on va aller sur le site de HUCLE pour voir, mais tiens, eux, qu'est-ce qu'ils ont comme thème. Donc, j'ai cliqué sur personnaliser dans le bandeau tout en haut. Et voilà, on voit qu'ils utilisent en effet le thème 2016 qui est le thème de 2016 de Wordpress. Voilà. Et donc, imaginons que vous avez envie de chipoter, de tester d'autres choses. C'est ce qu'on va faire maintenant pendant quelques minutes. Je clique sur « Changer ». Alors là, on fait des tests, on s'amuse. Je vais prévisualiser du coup le « Catch Mandou que nos amis de Wokra ou Wok en transition utilisent. Je fais un test de prévisualisation et montre ce que ça pourrait donner. <rire> voilà. Alors on voit qu'il y a voilà le menu est différent, il y a machin. Mais ça pourrait être un, un exemple du coup. Euh, ah voilà, on voit ici du coup, vous avez ici le slide, un slider qui apparaît tout seul avec vos derniers articles. Alors là, ça prend un peu de temps. Euh... Faut, faut, faut... en fait, il faut regarder tous les. Voilà, tous les, tous les trucs et puis, enfin, il y en a pas mille non voilà. plus. Voilà, et puis il faut, fois... et... ouais. Et puis regarder un peu et après à l'intérieur et donc après, voilà. Là, tu Voilà. Ici, rassembler. tu vas du coup dans images d'arrière-plan par exemple. Ben voilà, tu pourrais changer et, et d'ailleurs c'est l'image d'arrière-plan qu'on voit qu'ils ont mis ici. Euh, mais tu peux régler les menus. Tu vois le le menu. Tu peux. Euh... Non, mais comment on fait pour avoir leur truc euh, avec le, le, le truc dynamique euh... Ça c'est ici, c'est le, le slider, Featured slider. Ah donc suivant, suivant le, le, le thème que tu choisis, ici tu vas avoir un menu à gauche qui est plus grand, avec plus de fonctionnalités et plus de... Voilà. Donc nous ce qu'on a fait choisi, enfin ce qu'on a choisi 2060, c'est assez limité quoi, il n'y a rien, voilà. il n'y a pas grand-grand chose comme possibilité et donc il faut donc si on se dit éventuellement celui-là voilà du coup et tu nous, peux un autre, peu jouer euh... il faut regarder après les, mais après moi je comprends pas toujours euh, les, les les ce qu'il y a dans les menus après enfin dans les dans la barre euh... bon bah, euh, ouais, voilà à un, un moment il faut il faut se lancer et, et, et vois, view, pero, version, view, pro version, identité Oui, voilà, c'est classique, ouais. Quand on développe un site, on chipote un peu, on teste, on fait des essais-erreurs. Et tu crois vraiment que j'ai que ça à faire Sans rire. En fait. Ah, c'est du boulot de, de gérer un site web. C'est pour ça qu'il faut voir aussi, mais soit on reste sur un site basique. Et, et en fait, je ne l'ai pas mentionné, mais quand on duplique, quand on se lance avec un site euh, essentiel, on démarre avec un site basique. Et puis, à un moment, on veut vouloir l'améliorer parce qu'on voit des sites euh, plus complexes euh, à gauche, à droite. Et la question, c'est du coup, est-ce que je suis prêt à euh, investir du temps pour mettre à jour un site un peu plus complexe Ici, je fais un exemple avec okay. une... Est-ce que je vous partage l'écran, en fait, euh, Gilles Oui, oui, moi, je le vois, oui. Okay. Euh, voilà, ici, j'ai juste changé ça, « Cancel », waouh C'est sympa, le site du clan Transition avec celui-là. T'as du coup ça, t'as tes menus, comme... comme ça. c'est la commune la plus verte ou c'est pas la commune la ah plus verte Ah voilà. Là au moins, c'est la commune la plus verte. Voilà, la okay. forêt de soigne. Euh... Voilà du coup quelques euh, éléments sur comment évoluer ouais. <coughs> visuellement. Euh, je peux souligner quelque chose aussi, si vous voulez on voit par le par le chat un, le site d'une page qui est pas publiée chez nous qui est donc en, juste en prévisualisation je sais pas si elle est accessible du coup pour toi en fait c'est une page où moi j'ai fait des tests techniques donc tu vas trouver euh, une vidéo YouTube intégrée pour vérifier comment s'intègre un truc YouTube euh, tu vas trouver un diaporama Google Photos des trucs comme ça où on a, on a euh, Chipoter, chercher un peu des différents outils. Par exemple, Google Photos, tout ce que j'ai trouvé comme un info technique, c'est toujours, c'est pas plus petit, c'est pas fait du cours, tu peux pas euh, intégrer directement Google Photos. Bon, en fait, il y a quelqu'un qui fait un petit outil, qui apparemment va chercher en JavaScript le euh, toutes les photos et qui les, les remet sur son site comme un diaporama, quoi. Ah ouais. Donc, il y a, y a des trucs intéressants. Ça, ça veut le coup de, tu vois, le, pour, pour chercher, quoi, pour. Euh, euh, voir Génial. ce que tu comme solution, t'as une page comme ça. Est-ce que tu peux partager ça peut-être sur le groupe euh, Agora ou IT, comme ça tout le monde profite de, de bah, ça Oui, je t'ai mis dans le chat, Là j'ai mis l'adresse, euh, donc la page j'ai pas publiée parce que c'est vraiment une page de test, mais j'ai mis l'adresse en preview. Tu okay. la vois Mais j'ai juste du mal à, à trouver le chat quand j'enregistre et je crois que ça part un peu en vrille, j'ai trop de trucs ouverts. Ah non euh... Donc comment il faut que je fasse pour que tu la vois c'est sur, sur votre site euh, Sur votre site Oui, mais comme elle n'est pas publiée, tu risques de ne pas que comme... lire l'URL Non, pas non, spécial. mais je, je vais, je vais la retrouver parce que je suis, euh, je suis euh, en fait admin de tous vos sites. Ah oui, bah dans, dans ce cas-là, tu regardes les articles que j'ai publiés moi, Gilles, il n'y en a pas beaucoup, et il y en a une sur le page de test. Ok, donc, comme pour tous les sites, euh, WordPress et WP admin, l'adresse pour... Euh, J'irai aller sur l'interface admin, je clique sur tous les articles et sans doute que parmi ouais, les données articles, sur, voilà. Euh, tu peux cliquer sur J, tu vas tout de suite, voilà, voilà, voilà c'est le le divers. Premier. Et donc, je vais dans aperçu parce que je n'ai pas envie de l'éditer, mais... Euh... Et donc ici, c'est un exemple, en effet, avec des vidéos YouTube, des tests... Euh, on a eu on une interrogation, avait les, par exemple, les, les, on voulait pouvoir euh, uploader facilement des photos qui soient grosses. Il y avait une limitation euh, dans, dans la médiathèque. Et du coup, voilà, au-dessus, la photo que j'ai c'est une photo de 4 mégas ou un truc comme ça. Quoi. Génial. Et alors, ce qui serait vraiment utile, c'est que tu partages euh, peut-être l'info sur le site Agora. Comme ça, ceux qui ne suivent pas ici euh, nos échanges euh, ouais. pourraient bénéficier de ce que, que tu nous échanges. C'est cool. Ok. Là, on peut faire un, un groupe ouais, non, dans le TIT. Mais c'est des offices. Les offices. C'est presque plus du WordPress que autre chose euh, Pardon je, je, je veux dire, c'est juste des, des astuces Tu penses que le, le, le groupe le plus adapté, c'est l'outil IT IT, oui. Okay. Très chouette et du coup, en effet, ça nous permet de voir comment intégrer plus de choses dans les sites. Ah ben, est-ce qu'il y a d'autres questions pour la partie, euh, euh, je suis perdu, euh, ah, gestion de l'apparence du site Je regarde la question, Sylvie, Anne, bienvenue à maroussia aussi. Maroussia, tu peux mettre un petit mot dans le chat si tu souhaites nous dire d'où tu es et si tu as des besoins euh, en termes de soutien, sinon si tu as un micro, si tu peux dire coucou. Et sinon, comme Anne et Sylvie, tu fais des gestes. <rire> ok. Je vais arrêter la vidéo ici. Ah, encore juste une petite une question. question. Sur euh, le site Upland Transition, il y a eu un moment j'ai chipoté dedans. Et du coup, euh, quand on arrive dessus, sur le site, on arrive sur... Euh, ben voilà, tu pas une zine. Et comment faire pour qu'on arrive sur l'accueil D'accord. Comment on fait pour... Donc, pour typique. dire je veux que ce soit sur cette page là qu'on arrive et pas sur, euh, sur une autre. Donc là j'ai cliqué sur personnaliser, qui est souvent.. Euh... Ah là là. Je m'y perds. Alors personnaliser souvent. Je, je cherche, hein, parce que je peux sûrement savoir, mais. C'est ailleurs, alors c'est pas ici, mais je retourne dans l'admin. Si la... Et c'est dans genre dans le tableau de bord, dans dans le le tableau de bord Réglage. en général c'est lecture, je crois. Ah. Soit général, soit dans lecture. Dans lecture. Donc la question c'est comment, voilà. Ici, est-ce que ah, oui, la page d'accueil affiche les derniers articles. Sur ça, donc. Et je veux qu'elle affiche une page d'accueil. Okay, Qui est... C'était pas de titre. Je crois que c'était celle C'est pas titre de titre Numéro 2 Je crois. OK, on va voir ce que ça donne ici. Pour une question importante, la page d'accueil... Voilà, on y arrive. Ah, okay, Donc ça va. Ouais, il faut vraiment chipoter. Il faut, vraiment chipoter. Ah non, il, faut aussi il faut poser des questions. Il faut poser des questions dans, aussi dans l'agora.